Bienvenue. Donc je suis Caroline Vabray, je suis première secrétaire à l'ambassade et donc j'occupe les fonctions de chef de cabinet et de conseillère pour tout ce qui a trait à la société civile et aux droits de l'homme. On arrive dans mon bureau donc, euh, qui n'est pas encore tout à fait aménagé puisque j'ai encore des cartons à vider depuis qu'on a déménagé l'étage. J'ai quand même euh, quelques... Chose intéressante au mur, j'ai aussi cette carte du Maroc qui est très utile dans mon quotidien puisque parfois on reçoit des courriers qui viennent de villes dont on n'a jamais entendu parler. Euh, calendrier à la fois marocain mais aussi occidental, donc en français et en arabe et puis euh, la vue sur euh, un jardin euh, magnifique mais dont malheureusement on ne profite pas vraiment. Mon premier contact avec les métiers du ministère c'était au Maroc justement pour mon stage de fin d'études euh, qui a été euh, suivi euh, quelques mois après par euh, un séjour d'un an au Brésil où j'ai travaillé aussi pour, euh, pour le ministère pour un service culturel. Et donc c'est ce travail de terrain en fait, euh, au contact avec les, les habitants des pays où j'étais et dans, dans cette construction d'un échange culturel qui m'a fait découvrir le ministère et qui m'a donné envie d'y rester à long terme. Mon moment préféré, ce serait celui où je vais accueillir des gens qui viennent de France, par exemple un directeur d'une administration, ou alors des artistes ou, ou des personnalités politiques qui viennent faire une visite ici. Je vais les chercher par exemple à l'aéroport et je vais être leur premier contact avec le pays. Et même si je suis française et que je n'ai pas cette légitimité coréen-marocain, je suis justement capable de faire le lien entre une mission française et puis euh, le Maroc, de leur expliquer ce qui me plaît ici, ce qu'eux peuvent y trouver, euh, où il faut qu'ils se, qu se rendent, vers qui il faut qu'ils se tournent. Et donc faire un peu cette fonction d'introduction au pays pour, pour les gens euh, qui viennent de mon pays. Alors Mon objet du quotidien, c'est comme beaucoup de monde, l'ordinateur devant lequel je passe quand même pas mal d'heures tous les jours pour gérer des choses et d'autres. Mais au milieu de cette bureaucratie, j'ai quand même mon petit objet personnel qui est un tapis de souris que mes copines m'ont offert avant mon premier départ en poste et qui me permet de me sentir quand même entourée par elle, même alors que je suis un petit peu loin.